petite euh, évolution qui va sortir dans la version du, euh, du 1er février 2021. C'est une amélioration du tableau PNB d'Illicom qu'on retrouve dans le menu d'administration ici. Donc, dans ce tableau, nous avons rajouté un petit peu, euh, enfin un petit peu le même système qu'on a dans la sélection multiple d'articles et la sélection multiple qu'on a aussi dans, le, dans les collections. Donc, cette sélection multiple, elle est euh, bah, elle se manifeste par ces petits paniers, ces petits caddies qu'on a ici, qui va nous permettre en fait, de faire plusieurs sélections de documents. Et généralement, ce qu'on fait avec le PNB, donc en fait ça nous génère une petite liste qu'on voit ici, ce qu'on fait avec le PNB, c'est qu'on va modifier les albums en série, pour pouvoir affecter bah, des métadonnées que, que DILICOM ne nous fournit pas, notamment euh, des genres et euh, aussi des sections. Donc si j'appuie ici, j'arrive sur cet écran que vous connaissez peut-être déjà, qui va nous permettre en fait, de pouvoir sélectionner une zone à modifier. Donc là, en l'occurrence, pour le PNB, je vais aller dans métadonnées. Je vais pouvoir affecter un genre aux quatre documents que j'ai sélectionnés. Donc là, par exemple, je ne sais pas, roman, fantasy, par exemple. Et dans affichage, je crois que c'est là. Alors, sur cette base de données, ça s'appelle espace. Mais en vrai, sur vos différentes bases, ça doit s'appeler section. Et par exemple, là, je vais mettre jeunesse. Du coup, les quatre documents que j'ai sélectionnés, ils ont maintenant un genre et une section. Alors je vais vider ma liste et on va rajouter aussi quelques colonnes dans le tableau PNB. Euh, alors toujours dans cet esprit de vouloir rajouter des genres et des euh, sections euh, sur les euh, notices du, euh, de Dilicom, on a rajouté une variable. Donc dans variable Dilicom. On a cette nouvelle variable qui va nous permettre d'afficher, d'améliorer le tableau euh, des PNB en rajoutant une colonne section et une colonne genre. Donc je vais l'activer, je valide. Et si je retourne sur mon tableau PNB Dilicom, alors sur la base de test il y a beaucoup de documents. Du coup ça charge, ça charge pas mal. Nous y voilà. Du coup, sur le même tableau que j'avais sous les yeux tout à l'heure, nous avons deux nouvelles colonnes. Donc j'ai une colonne genre, une colonne espace. Voilà, bon, on voit les quatre documents que j'ai modifiés euh, tout à l'heure. Après, généralement, on se base sur les dernières commandes qui rentrent. Et du coup, grâce au tableau, bah, je vois que, par exemple, ces deux documents ici, ils n'ont pas encore été... Euh... Enfin, ils ont... Ils n'ont pas eu de genre encore affecté. Donc je vais pouvoir les modifier avec mes petits caddies. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt